Salut, j'ai enfin pu voir Camelot au cinéma, j'ai donc pu enfin écouter la musique parce que j'essayais d'en savoir le moins possible sur le film et du coup je suis très content de faire une petite critique de la musique euh, du film. Alors d'abord on va parler du film en lui-même, peut-être que ça intéressera certains d'entre vous mais avant tout évidemment je tiens à préciser que je vais spoiler beaucoup de choses j'ai pas envie de m'embêter à faire un truc sans spoil et tout ça parce que de toute façon le spoil c'est subjectif moi pour moi tout spoil donc je vais pas pouvoir m'empêcher de dire certaines choses vous êtes prévenus. Donc en ce qui concerne le film, euh, bah écoutez moi j'ai été très très content de revoir tous ces personnages et surtout la suite de l'histoire de, de la série c'est un bon mélange entre le camelot de la série qui montrait pas grand chose de l'ambiance, de, de l'univers de de, de, des décors et tout ça et euh, du coup un, un passage sur grand écran où là on a quand même plus d'envergure ça fait plaisir, on voit les contrechamps, on voit ce qui se passe de l'autre côté dans les paysages on voit les châteaux, on voit les armées les batailles, donc bah ça ça change et ça fait quand même plaisir quoi. Et ça c'est les possibilités du cinéma, même si on sent un petit budget, quand même, euh, qui pourrait mériter toujours plus, évidemment, quand on est habitué, comme moi, au blockbusters de cinéma euh, hollywoodien, évidemment. On a une histoire simple, mais qui pose quand même pas mal de contexte, en tout cas qui essaye d'en mettre beaucoup, finalement, euh, c'est peut-être un petit problème du film. Je note quand même, évidemment, comme tout le monde, une très belle photographie, honnêtement, je trouve que les plans sont beaux, euh, les couleurs sont belles, euh, ça, ça me plaît. On a beaucoup de décors différents aussi, on voyage et là encore on sort du cadre un petit peu que nous avait offert la série Camelot même si dans le livre 5, il y a quand même des beaux paysages lors du retour d'Arthur à Camelot. En ce qui concerne les personnages et plutôt le jeu d'acteur, alors le jeu d'acteur est assez inégal. Alors les acteurs habitués de Camelot sont quasiment tous au, au niveau. J'ai trouvé que Lancelot était moins bon que dans la série, c'est bizarre. Euh, peut-être que c'est son texte, peut-être que c'est son jeu, j'en sais rien. Euh, sinon les nouveaux personnages, les nouveaux acteurs et eh ben c'est assez inégal, je trouve qu'il y en a qui ont très bien su trouver le ton Kaamelott, et ça fait trop plaisir, notamment Clovis Cornillac, et d'autres où ça passait un petit peu moins, surtout les plus jeunes acteurs, même voire les très jeunes acteurs, qui là pour le coup euh, bon, sont un peu en dehors, mais ça rappelle en fait le livre 6, puisque dans le livre 6, euh, je disais déjà ça, des quatre sénateurs, il y en avait qui dosaient parfaitement bien leur jeu, euh, d'autres qui euh, faisaient trop euh, récitation, et euh, ça, ça marchait moins, quoi, donc euh, au final je suis pas dépaysé, quoi. Euh, les personnages, ils font souvent euh, plus caméo qu'autre chose, parce qu'en fait leur rôle, il est limité qu'à un moment vraiment précis et, et, et limité de, de, du film. Je pense à Vénec, je pense au Duc d'Aquitaine, à Bohort, et puis les nouveaux personnages. Alors c'est Alzagar et euh, Quarto, par exemple. Il enfin bon, euh, y, y a beaucoup de personnages, en tout cas, qui sont très limités, qui font des apparitions sans vraiment avoir de, de rôle, en tout cas, durable sur l'ensemble du film. D'un point de vue réalisation, il y a des choses intéressantes dans la mise en scène, euh, mais bon, là, je suis pas expert du, du délire, il hein, faudra demander à Durendal ou autre, mais euh, en tout cas, il y a quand même des, quand même des problèmes de, de réalisation, que je retrouvais déjà dans le livre 5 et 6, ici ça se sent par exemple dans les coupes très abruptes entre entre des séquences, pourtant des séquences qui se passent longtemps après, je sais pas, je pense que dans un autre film un petit peu plus... je sais pas, ouais un petit peu plus américain, on aurait fait des, des plans de transition pour montrer que du temps s'écoule. cool, je sais pas, un paysage pour montrer qu'on voyage ou ce genre de choses, c'est un peu abrupte. La musique essaye de, de rattraper ça mais n'y arrive pas trop à mon sens, Je reparle évidemment après. Il y a des choses qui induisent un manque de clarté dans la narration je, je trouve, c'était déjà le cas dans le livre 6 par exemple où Arthur, je trouve qu'à qu aucun moment on lui expose clairement son destin de, de, de roi à la tête du, du royaume de l'ogre, je trouve que ça passe de euh, je suis personne, euh, tout le monde retire l'épée d'un rocher à euh, je vais devenir euh, roi de Bretagne. Ok. Je... Voilà, ça c'était jamais clairement dit, je trouve, dans le livre 6. Donc ça faisait une transition très abrupte. Bah, C'est ce genre de choses qu'on peut reprocher au film, je trouve, Camelot. Et en termes d'humour, je sais que l'humour, c'est vraiment le truc que tout le monde attend dans Camelot. Pourtant, franchement, dans le livre 5 et 6, l'accent n'est pas mis dessus. Euh, C'est pas pour, pour l'humour que j'aime le livre 5 et 6, mais pour l'histoire, le développement, l'aspect dramatique et les personnages. Bon bah alors du coup dans le film c'est ça, hein, c'est ça qu'on a, mais je dois reconnaître que niveau humour c'est encore moins euh, haut euh, que même le livre 5 et 6 qui n'était déjà pas focus dessus. On rigole, euh, on rigole même très franchement dans une scène qui est un petit peu euh, introduite dans la bande-annonce d'ailleurs, mais à part ça, les dialogues c'est toujours Kaamelott, mais je sais pas, ça, ça retombe un petit peu plus je trouve, en tout cas pour moi, mais c'est pas un gros problème, c'est un peu dommage c'est sûr, mais c'est pas un gros problème du film parce que j'ai apprécié le reste. Donc, euh... Voilà, donc on passe à la musique, comme je vous ai dit, euh, ce petit CD là, il était resté sur mon étagère pendant presque 6 mois, parce que je l'ai acheté euh, à peu près à sa sortie, mais je voulais pas y toucher, je voulais même pas regarder le, le nom des pistes, même si oui, ça spoilait pas, euh, je voulais en découvrir trop sur la série. Je voulais me laisser le plus de surprises possible, et donc j'ai écouté ça euh, bah, il y a quelques jours. Après, je suis allé revoir le film pour essayer d'identifier un petit peu les, les thèmes musicaux, et euh, ben bah, euh, voilà, on va on va faire cette petite critique de la musique. Ne soyez pas perturbé, je regarderai souvent l'écran qui est là euh, parce que c'est là où j'ai mes points de texte. Hein, ok, d'accord, on y va. Voilà. Dans l'ensemble, la BO c'est vraiment un allié narratif du film pour le coup. Elle accompagne vraiment bien l'histoire de façon assez élégante et avec un son propre à elle. Bon, elle est très martiale dans les scènes de bataille, elle est plus dynamique dans les scènes de tension, même si ça passe souvent assez vite, mais en tout cas, elle intervient souvent au bon moment hein, dans l'histoire. On sent bien le fait qu'elle soit faite en parallèle du montage du film, c'est vraiment elle qui va dicter le rythme. quoi. Et en plus de ça, elle est vraiment, le, je trouve, le lien entre euh, la partie dramatique et la partie plus plus comique euh, du film, qui, qui qui sont deux tons très différents, et, euh, et Alexandre Astier jouait entre ces deux tons, surtout dans le livre 5 et 6. Là, voilà, la musique, qui est encore plus présente, elle fait vraiment ce lien entre ces deux aspects et je trouve que du coup ça s'entremêle assez bien et le passage de du comique au dramatique se fait particulièrement facilement grâce à la musique elle va vraiment commencer en général hein, souvent euh, après une scène d'absurde elle va pour nous nous faire transitionner vers une, bah une scène un petit peu plus sérieuse quoi tout simplement ou, ou plus avec plus d'enjeux plus de dramaturgie etc et ça même si les dialogues en fond euh, continuent à être familiers euh, euh, espèce de pignouf tes bah, la musique reste là et nous nous ancre vraiment dans l'aspect dramatique elle assure aussi la transition entre les scènes euh, notamment bah, les, les scènes où je disais les, les cuts sont assez âpres euh, entre les séquences là elle, elle commence souvent un petit peu avant et ça fait un lien entre la scène précédente et la scène suivante, et ça nous emmène aussi euh, vers le nouveau lieu, si on reconnaît un petit peu les thèmes euh, qui commencent euh, à ce moment-là. Mais je trouve que ça ne suffit pas à combler le, le problème de transition euh, sèche et le manque l'ellipse en fait, de, de, de certains passages de séquences. Alors aussi, point négatif, j'avoue que pas euh, j'ai pas organisé le propos sur point positif et négatif, il y a un peu de tout là. Euh, ce qui est euh, peut-être un petit peu plus négatif, c'est euh, le manque d'ampleur, euh, Le, elle véhicule jamais... Vraiment un, un vrai souffle émotionnel, euh, durable en tout cas. Il y en a, mais ça passe toujours très vite. Parce qu'en fait, le film n'en offre pas l'opportunité. Il y a des moments iconiques qui auraient mérité plus une mise en scène un petit peu plus mémorable. Euh, des plans marquants que la musique ne, ne peut pas compenser à elle seule, en fait. Je pense par exemple à l'apparition de Merlin, quand même, qui est un personnage emblématique, qui retombe un peu comme un flanc. Ou alors surtout la rencontre entre Arthur et tous les personnages qu'il n'a pas vu depuis presque 10 ans. Où là, on s'attendrait à quelque chose de... De plus fort émotionnellement et eh bah ben, souvent ça retombe un petit peu trop et pareil la musique là elle arrive pas à rattraper ça euh, regardez quand euh, quand arthur et Guenièvre se retrouvent bah c'est plus une scène comique qu'autre chose alors en termes de comédie elle est bien mais dans la continuité de l'histoire c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre et là je crois qu'il y a même pas de musique d'ailleurs ou entre arthur et caradoc aussi il y a, y, a, y a un petit quelque chose quand même dans la mise en scène mais c'est pas très grandiose. Et surtout euh, lorsque, attention spoiler, vraiment, euh, Arthur récupère enfin Excalibur. Ça passe vite, alors je c'est clair que c'est voulu, mais c'est vrai qu'on s'attendrait à quelque chose d'un petit peu plus. Voilà. Même si le thème d'Arthur résonne à ce moment-là et eh bien ça passe très vite après, à la suite, et on n'a pas le temps de développer vraiment les mélodies et d'avoir quelque chose de, de fort sur la longueur, quoi. J'en reparle d'ailleurs quand je présenterai rapidement les thèmes musicaux. En tout cas, la musique, dans le mixage final, elle est très présente, elle raconte l'histoire en même temps que les images. La musique, elle est très thématique, hein, vraiment, même si on repère pas très facilement les thèmes musicaux, qui sont pourtant joués de nombreuses fois, ils sont assez fluides, je trouve, et, euh, et dans l'orchestration, en tout cas, et euh, dans l'accompagnement. Du coup, c'est peut-être pas très facile de les identifier euh, dès, la, dès la première fois. En tout cas, moi, la premier, au premier visionnage, euh, j'ai reconnu juste le thème d'Arthur, mais euh, pas forcément les autres. Il a fallu l'écoute de la BO ensuite pour euh, bien cerner les, les différentes mélodies. Je rentrerai dans le détail lorsque je ferai, attention, annonce, euh, un épisode de... Partoche, j'ai failli dire de Camelot, sur justement Camelot premier volet. Voilà, c'est dit, je, je, je vais le faire, c'est sûr. Ce euh, sera l'épisode 39, du coup, euh, dans la suite logique. Donc vous verrez ça peut-être un petit peu plus tard, et là je ferai une présentation un petit peu plus propre, notamment des thèmes. Voilà. Mais euh, vous risquez d'avoir une redite de tout ce que je vais dire dans la critique quand même. Hein. On a le thème d'Arthur qui était déjà présent dans la série, et ça j'adore, hein, la cohérence entre les différentes parties d'une œuvre. Ça revient, il est varié aussi, on a notamment une version un petit peu romantique d'Arthur. Même quand on ne voit pas Arthur à l'écran, donc ça veut dire que vraiment, dans, là encore, la, la musique, euh, narrativement, elle a quelque chose à apporter. On évoque Arthur, même si on n'évoque pas son nom, la musique l'évoque pour nous. Bon, même si on s'attend à ce qu'on parle de lui, notamment quand on, on recherche quelqu'un on recherche évidemment Arthur, la musique elle va jouer le thème d'Arthur. Donc euh, voilà, ça ça fait plaisir, mais après tous les autres thèmes, euh, à, mon, à ma connaissance, n'étaient pas présents dans la série. On a un thème pour euh, enfin, rattacher à la forteresse de, de Carmélide et Léo Dagan et toute, son, toute sa famille qui s'y cache. Il y a un thème qui d'ailleurs qui, qui me fait penser à un des morceaux connus du lac des signes parce que ça commence vraiment pareil. duquel je parle, qui est rattaché vraiment à la, à la déchéance du royaume et à la résistance euh, en détresse. Quoi. On l'entend par exemple quand, son, quand on voit Excalibur planté dans le rocher et qui, marque, enfin, qui symbolise vraiment le, le royaume, enfin, l'état déplorable du royaume, euh, le, la perte d'espoir qui règne, etc., etc. Quoi, la tyrannie de Lancelot. Un court motif mais qui est vraiment un leitmotiv pour le coup, c'est euh, évidemment le, le motif du, de la résistance des semi-croustillants, toute euh, l'organisation de Perceval et Caradoc et Merlin euh, et le Tavernier dans les souterrains. omniprésent vraiment dans, dans la musique, on l'a dans les moments d'action, dans les moments où on regagne un petit peu d'espoir, de, de, de foi, on a un petit motif, c'est une ascension de quatre notes euh, qui est à mon sens un petit peu le motif de la track, parce qu'on on, l'entend vraiment qu'au début du film, et sachant qu'on l'a aussi dans le premier morceau concernant Lancelot, ça m'évoque un petit peu une version courte du thème de Lancelot en fait. Ce thème de Lancelot, il est présent. Le thème bon, en fait de, la, de sa domination et de son règne sur le royaume de Camelot. Je ne rentrerai pas dans le détail technique, mais la fin de la mélodie qui est descendante, qui alterne des notes vers l'aigu, vers le grave, qui le rend un petit peu instable. Et le fait qu'il se termine sur le cinquième degré, sur la note, notamment sur la note sensible, en hein, ce qui concerne la mélodie, ça le rend instable. Et euh, c'est assez approprié du coup pour, euh, pour Lancelot. Peut-être que ça annonce sa déchéance. Euh, plutôt, plutôt euh, sympa et joli thème. Alors on a un autre motif, une mélodie plus rare puisqu'elle concerne quelque chose qu'on voit moins à l'écran. C'est à mon sens le, le motif, le leitmotif de la nouvelle table ronde et en tout cas la résistance organisée par Agone, par Bort et son frère notamment. Il revient à la fin lorsque le chevalier sèche reçoit son épée. Pas insister encore une fois sur l'aspect technique, mais dans sa construction, elle, on, on sent qu'elle est un petit peu innocente, un petit peu incertaine, elle, elle cherche où elle va en fait cette mélodie. Je trouve que ça accompagne très bien l'idée retranscrite dans ce groupe de personnages qui essayent de résister, mais en fait ne sait pas trop comment faire quoi. Alors il y a un motif qui est associé aux Burgondes et à leurs attaques. Bon, voilà. Et puis on a un dernier thème, alors c'est bien un thème, il est euh, varié et développé, mais dans un seul morceau, c'est un petit peu dommage, parce que je le trouve très cool, c'est la marche aquitaine voilà, qu'on a dans le morceau « Marche aquitaine ». Toute la BO, elle est très mélodique. Alors ça, ça me fait plaisir. Par contre, les mélodies sont vraiment assez entrecoupées. Elles, elles interviennent vraiment par, euh, par petits morceaux, par petits blocs. En général, euh, elles, les, les thèmes et les mélodies sont rarement développés sur la longueur. Euh, c'est vraiment fractionné. Du coup, les thèmes sont peu développés. Ils interviennent à des moments, euh, à des moments clés, mais de façon assez discrète, parce que c'est un peu mélangé dans un, dans un tapis orchestral euh, assez, euh, qui, qui le rend assez discret en général. Mais il y a peu de morceaux qui sont vraiment bâtis autour d'un thème qu'on va développer, qu'on va varier, etc. Il n'y a pas vraiment de longues mélodies claires euh, euh, chantable sur la durée quoi. Alors c'est ni positif ni négatif, hein, c'est juste une caractérisation de la BO. La musique est vraiment très expressive pour le coup, en général assez souvent des morceaux plutôt calmes et du coup qui va créer un, un vrai contraste lors des envolées un petit peu plus lyriques euh, euh, ou les crescendos un petit peu plus violents. On a souvent des éclats soudains comme par exemple dans Merlin le cartographe. Du point de vue harmonique, globalement elle est tonale, euh, avec des interventions euh, de, de l'approche modale euh, discrète, mais pour le coup ça c'est assez euh, classique. Néanmoins, Alexandre Astier n'hésite pas à chercher dans la dissonance, et il y a deux, deux façons de faire dans cette, dans cette musique, j'ai trouvé, soit frontalement soit on, voilà, on expose des nappes, euh, notamment aux cordes ou au bois, euh, qui, sont, qui, qui plaquent un accord dissonant, ou plusieurs accords dissonants qui s'enchaînent. Soit, et c'est plus souvent le cas, euh, grâce au, au contrepoint, en fait, puisqu'on a souvent des mélodies différentes qui jouent euh, en même temps, donc de manière superposée, et ça, ça va souvent créer un conflit harmonique entre les, entre les mélodies. c'est clairement assumé. Et je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, juste, moi, je pense que j'ai tendance à moins apprécier cette, cette partie-là. Voilà. Alors, point positif, par contre, l'orchestration. Là, je trouve que ça montre une belle maîtrise, euh, avec des textures sonores souvent, euh, souvent assez intéressantes. Je pense aux doublures d'instruments et aux associations un peu savantes euh, entre, entre les instruments, notamment les bois, par exemple dans Marche Aquitaine. Et voilà, c'est souvent les bois, et, euh, et ça c'est un autre aspect que j'ai euh, pas mal apprécié, les bois sont assez présents dans, dans la musique, ça fait plaisir d'avoir ces sonorités qui sont souvent re reléguées en arrière-plan, euh, au profit des cordes euh, en général. Les bois euh, rendent un aspect un petit peu plus délicat, un petit peu plus élaboré, ça j'ai euh, bien aimé. Ça donne une teinte assez particulière, une couleur assez particulière à cette BO au final. Le basson, par exemple, il a une place non négligeable dans pas mal de morceaux, Enfin, en tout cas, on l'entend bien. Il n'est pas masqué euh, avec les violoncelles comme souvent, par exemple. Quoi. Donc ça, ça fait plaisir. Le basson, euh, pff, méga sous-estimé. Hein. Il y a aussi souvent un jeu d'échange des mélodies d'un pupitre à l'autre, d'une section instrumentale à l'autre. Et ça aussi, bah, ça, ça j'adore. Hein. Ça permet un peu d'explorer un peu les, les couleurs de l'orchestre euh, et ne pas enfermer un thème dans, dans le même timbre, en fait. Et donc je reviens sur les textures, globalement elles sont bah, très soignées, euh, elles proposent un rendu délicat et subtil, plutôt euh, plutôt joli quoi, plutôt joli, et toujours dans l'identité sonore du coup, bah, le son en lui-même, hein, la prise de son, le, le, le lieu d'enregistrement, etc., je trouve qu'il... Euh il se démarque un petit peu quand même, euh, puisqu'on a, enfin euh, par rapport au BO que moi j'ai l'habitude d'écouter, les trucs, les sons hollywoodiens quoi, on sent que l'enregistrement, il a quelque chose de particulier. Concrètement, les sons instrumentaux sont, sont très propres, euh, ils sont proches des micros, on entend bien vraiment les attaques et les, ce, ce genre de choses, ils sont, ils sont très tangibles, identifiables. Pourtant, on a quand même euh, une forte euh, présence de la réverbération de la pièce, qui est, qui est palpable, mais qui ne masque pas euh, cette... Euh, cette promiscuité des instruments et des micros, hein, voyez-vous euh, ce que je veux dire Donc euh, très beau son euh, d'enregistrement en tout cas. Puis euh, très très beau travail de l'Orchestre de Lyon, hein, qui euh, vraiment, euh, bah, pour le coup, est au poil. C'est très précis, euh, c'est très bien joué, enfin, euh, vraiment nickel quoi. C'est très expressif encore une fois. Euh. Bravo les musiciens <rire> C'est grâce à vous tout ça, hein, c'est grâce à vous. Hein. Alors, on apprécie toujours autant euh, l'ajout, l'incrustation d'instruments bah, étrangers à l'orchestre symphonique classique ça fait plaisir, je pense notamment évidemment au cymbalum, un de mes petits chouchous, j'adore cet instrument, il est entendu très très souvent dans plusieurs morceaux, euh, soit solo soit intégré au reste de l'orchestre, euh, franchement j'adore. On a aussi du théorbe aussi, un instrument de la famille du luth. Et puis, le morceau diégétique euh, Arthur et les musiciens, où là, on entend alors du gambri ou gémbris, ou je sais pas comment ça se prononce, excusez-moi, un instrument à corde pincé euh, de Guinée, du gungru, ah, pareil, alors là, la prononciation, excusez-moi, je suis pas allé sur Google Trad, c'est des percussions à clochette, je crois que ça se met au pied, euh, voilà, et ça vient d'Inde. On a du Caron, euh, une caisse de percussion, ça je pense que c'est un petit peu plus connu, qui vient des pays latins. Du Drolak, les percussions donc à membrane, une sorte de tambour qui vient d'Inde, Pakistan. Et du hulusi, ça aussi un petit peu plus connu, un instrument, un, un bois de, de Chine. Euh, tous ces instruments sont joués par Alexandre Astier, on retrouve vraiment ce truc-là qu'il a pu nous offrir dans certains arrangements de sa chaîne YouTube. Et euh, sinon, il nous joue aussi un morceau au piano, euh, que j'ai moins aimé surtout sur le début. Il, il enlevait la pédale, du coup ça coupait les, les notes, euh, ça coupait la résonance entre les notes. Alors, Clairement, c'était voulu, parce qu'après, la pédale, il la laisse. Euh, voilà, euh, voilà, piano solo, bon, pourquoi pas, je suis pas fan, mais allez, euh, allez. allez. La harpe, elle a souvent un rôle euh, soliste. Elle est très en avance dans, dans certains morceaux, mais ça aussi, ça fait plaisir, hein, un petit peu, euh, peu qu'elle soit sur les strates, comme ça. Elle joue, par exemple, des, des passages du thème d'Arthur, les, les thèmes romancés... Enfin, la version romancée du thème d'Arthur, notamment dans les flashbacks. Et d'ailleurs, euh, quand le cymbalhomme joue et que la harpe solo joue, notamment quand elle joue le, le thème d'Arthur, bah, ça rappelle à mort euh, certains morceaux du livre 6. Euh, donc j'aime bien encore ces petits liens, ces petites, euh, petites cohérences en fait, entre, euh, entre la série et le film, euh, parce que vraiment, dans le livre 6, où on était à Rome, on avait ces sonorités, je pense que c'était déjà du saint et de la harpe aussi, euh, qui jouait le thème d'Arthur, donc vraiment on retrouve, on retrouve ça. Quoi. Ah oui, ah bah alors euh, très beau morceau, euh, le morceau You Stay Udex, un des derniers morceaux, qui est en tout cas sur le début chanté que par un, un chœur de chambre, très joli morceau qui rappelle euh, évidemment les, les pièces religieuses, notamment les pièces religieuses de Bach, avec de très belles harmonies qui nous éloignent un petit peu des standards, mais des harmonies qu'on retrouvait dans, dans ces périodes-là, les périodes baroques, etc. Donc euh, moi j'ai adoré, surtout quand il chante le thème d'Arthur en fin de morceau, franchement, ça, c'était un, un morceau assez frais. Euh, C'est terminé. Euh, voilà ce que j'avais à dire sur ce, cette BO. Bon, évidemment, euh, échangez en commentaire hein, pour, pour savoir un petit peu ce que vous, vous en avez euh, tiré. Que ce soit une critique du film ou de la musique pure. Euh, J'ai fait une, une sorte d'estimation de la note que je lui attribuerais grâce à mon petit fichier de notation Excel. Euh, certains ont peut-être suivi, j'avais fait une vidéo sur comment, moi, j'évalue les musiques de film. Et je vous avais présenté mes propres critères d'appréciation avec mes petits coef, enfin bref, c'est vraiment le prof qui parlait là pour le coup. Et euh, grâce à tous ces critères-là, euh, je vous invite évidemment à aller voir dans la description puisque j'ai remis le fichier, et ben bah, je vais attribuer, attribuer pardon, une petite note de 13 sur 20 puisque dans l'ensemble je l'ai bien apprécié, surtout lié au film. Après, à l'écoute seule, c'est pas exactement ce que je vais rechercher dans une musique de film, un petit peu, hein, l'aspect mélodique, l'aspect thématique, donc vraiment il y a des qualités. En plus, euh, j'ai fait ça vite fait, ça se trouve un petit peu plus que 13 au final si je, si je reviens dessus. Mais voilà, 13 sur 20, respectable en tout cas si la BO est au lycée. Euh, au collège, c'est un petit peu de faible, hein, 13 sur 20 quand même, faut avouer. Ouais. En tout cas, c'est euh, plutôt euh, une satisfaction d'avoir retrouvé Kaamelott au cinéma et d'avoir pu en tirer cette vidéo. Et surtout, la prochaine vidéo de... Enfin, pas la prochaine vidéo de Partoche, non, mais euh, une prochaine vidéo sur la BO de Kaamelott. Je vous ai promis sortir, je pense, même cette année. Mais il y a deux autres épisodes avant, c'est pour ça que ça va être le 39 et non pas le 37, voilà. Donc je vous retrouve bientôt, normalement l'épisode 37 sortira très bientôt, j'espère, je mets tout en œuvre pour ça, je vous fais des bisous et je vous souhaite bien un bel été, voilà, allez, au courage tout le monde pour le Covid, à plus.